Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, c'est une formule qui est présente dans tous les domaines de l'électrotechnique. Vous avez l'utilisé durant toute la session, donc c'est la base de l'électricité. On va regarder comment elle se décompose et on va voir les points de résistance, de tension et de courant. La résistance, la tension, le courant. Ce sont trois termes qui sont très importants en électricité. Tout d'abord, la résistance avec l'unité de mesure en ohm. Bien, la résistance, elle est créée par un élément dans un circuit électrique qui résiste au déplacement des électrons. La résistance empêche les électrons de circuler à pleine vitesse. Donc, quand vous avez monté votre circuit, eh bien, la résistance, c'est un élément qui va permettre de ralentir les électrons qui se déplacent dans votre circuit. La tension, avec l'unité de mesure des volts, elle, elle va forcer les électrons à bouger. C'est elle qui euh, crée une force qui va faire circuler les électrons. Cette force-là, eh bien, elle est créée par la source d'alimentation. C'est elle qui va créer une tension. Le courant, avec la mesure en ampères, eh c'est le nombre d'électrons qui circulent dans un conducteur, donc par exemple dans un film, dans un temps donné. Donc en gros, c'est la vitesse des électrons dans le circuit. Ces trois composantes ici, ces trois termes, sont des valeurs qui sont mesurables. Avec ces trois termes, on peut faire une analogie avec une rivière. Donc, si vous comparez votre circuit avec votre rivière, eh bien, votre résistance, ce serait en fait les roches, la largeur de votre rivière et les détours de la rivière. Donc, plus il y a de roches à l'intérieur de votre rivière, eh bien, plus l'eau a du mal à s'écouler. Eh c'est comme ça que la résistance agit sur les électrons, le déplacement des électrons dans votre circuit. La tension, elle, eh bien, pour que l'eau circule, pour que l'eau se déplace dans la rivière, eh bien, il faut un dénivelé, une pente. Donc Grâce à la pente, eh l'eau peut s'écouler. C'est comme ça que les électrons, eux, pu peuvent circuler, c'est grâce à une tension. Et enfin, le courant, eh bien, c'est tout simplement le débit de l'eau. C'est le nombre d'électrons qui se déplacent à un temps donné. Une autre mise en image, donc avec trois petits caractères. Ici, le premier, on va avoir la résistance qui empêche le petit caractère ici de passer dans le circuit. Par ici donc il va avoir une résistance ensuite on va voir la tension qui essaye de pousser l'électron pour qu'il passe à l'intérieur de notre circuit et en dernier le courant qui lui essaye d'aller au plus vite à l'intérieur de notre circuit. Donc, voilà un peu comment est-ce que les trois euh, termes euh, agissent ensemble à l'intérieur de notre circuit. On va s'intéresser tout d'abord à la tension. Donc la tension, eh bien, elle est créée par une source électrique qui va en fait transformer de l'énergie mécanique, mais énergie chimique, thermique, etc. en énergie électrique. Donc, par exemple comme un barrage, eh bien, c'est une énergie mécanique qui va venir être transformée en énergie électrique. Par exemple, une source d'alimentation, ici, eh bien, elle va avoir deux bornes. Donc, une borne plus qui va avoir cédé des électrons, ça veut dire qu'elle est en surplus de charge positive. On va avoir plus de protons que d'électrons dans le côté positif de l'alimentation. Donc si on regarde la pile, eh bien dans le côté où il y a le petit plus ici, eh bien, on va avoir beaucoup plus de protons de ce côté de la pile. Contrairement à l'autre côté de la pile, où on va avoir beaucoup plus d'électrons. Donc on est en surplus de charges négatives. Donc on a plein de petits électrons du côté négatif. Pour dessiner des symboles de sources d'alimentation dans nos circuits. On va avoir le symbole de piles. Donc les piles ça va être des symboles qui vont représenter des tensions de 1 à 2 volts. Alors comment on peut reconnaître la borne positive et la borne négative et Bien tout simplement la plus grande des bornes ici correspond au côté positif et la plus petite des bornes correspond à la borne négative. En ce qui concerne les batteries, eh bien, ça va être des tensions de 2 volts et plus. Les batteries, ce sont des euh, accumulations de piles, accumulateurs de piles. Donc, on va mettre le symbole de pile, mais deux fois l'un à côté de l'autre, et ça fait le symbole de la batterie, ici du côté plus, et ici la borne négative. la génératrice donc c'est un autre symbole de euh, source d'alimentation. Donc on va avoir un petit G dans un rond et on va pouvoir venir connecter nos euh, circuits de part et d'autre de notre génératrice et d'un côté on va avoir on va avoir à indiquer le plus et de l'autre côté le moins. La génératrice, elle va pouvoir générer des tensions de 6 à 25 000 volts, donc ça va être pour des applications de plus grande envergure. On va voir euh, vers le milieu de la session comment est-ce que ces génératrices-là fonctionnent pour créer de l'électricité. Comment est-ce qu'on va pouvoir mesurer ces tensions qui ont été créées par les sources d'alimentation Eh bien grâce à un voltmètre ou un multimètre qui peut mesurer des courants, des tensions, la résistance, mais spécifiquement pour la tension, c'est un voltmètre. Donc le voltmètre, si on regarde la petite photo ici, et eh bien l'utilisateur ici a mis son bouton, son sélecteur en mode V volt à courant continu que nous on travaille en courant continu. Et on va avoir deux câbles. Donc deux câbles, un COM, donc pour commun. Celle-là, le commun va être relié à la borne négative. Ensuite on a la borne ici. On va le brancher, le petit câble rouge, pour mesurer des volts. On voit le petit symbole V sur le contact et eh bien c'est pour pouvoir mesurer des volts. Donc on va pouvoir prendre notre câble rouge et le mettre sur la borne positive de notre source d'alimentation. Si on venait à mettre par exemple le, le câble sur la borne ici ou ici, et qu'on voulait mesurer la tension, eh bien, ça ne fonctionnerait pas. Donc, il faut bien faire attention à où est-ce que vous branchez votre câble sur le multimètre. Aussi, autre convention, comme je vous ai dit, le fil noir correspond à la borne négative et le fil rouge correspond à la borne positive. Autre information, pour le voltmètre, donc pour mesurer une tension, le voltmètre se branche en parallèle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire parallèle En gros, c'est qu'on va venir se placer aux bornes de ce que l'on veut mesurer. Donc, par exemple, ici, on a un circuit avec une génératrice. Donc, vous voyez, la génératrice, elle nous indique d'un côté, là, le petit plus, donc notre borne positive. se trouve ici. Donc, comment est-ce qu'on va venir brancher le voltmètre Eh bien, on va faire... La même configuration que sur la photo. On va indiquer le sélecteur sur la petite borne ici avec le, le volt. Et ensuite, on va prendre notre câble rouge et on va le brancher de ce côté-là de notre élément que l'on veut mesurer la tension. Donc, on va venir brancher notre câble rouge de ce côté-là puisque c'est le même côté que la borne positive et ensuite on va prendre le câble noir et on va venir le brancher de l'autre côté de notre élément, puisque par déduction, de l'autre côté de notre génératrice, c'est le côté négatif. Donc on va pouvoir venir brancher notre câble noir du de l'autre côté de notre élément. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir venir brancher notre voltmètre et ainsi mesurer la tension qui se trouve aux bornes de notre élément. Et comme vous voyez sur le cadran ici, eh bien, on a branché notre, nos câbles et on mesure là la tension au niveau de la source d'alimentation et ça nous donne une tension de 9.6 volts. On va regarder ce dessin un petit peu plus réaliste. On a une pile, donc notre source d'alimentation. On a un interrupteur et on a une lampe incandescente. Donc ces trois éléments, quand on va venir appuyer sur notre interrupteur, eh bien la lampe va s'allumer ou s'éteindre. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir brancher notre voltmètre Eh bien on va regarder de chaque côté de notre lampe, eh bien, quelle borne est reliée. Donc, par exemple, pour le côté ici, ok, bon, on regarde, notre lampe est reliée de la borne à la borne négative de notre pile. Donc, la borne négative, c'est le câble noir et c'est la borne COM, commun, qu'on doit brancher. De l'autre côté de notre lampe, on va brancher le câble rouge, puisque par déduction, de l'autre côté, ça va être la borne positive qui va être branchée à notre lampe. Donc, le câble rouge est branché sur la borne où on demande des volts. Le sélecteur aussi est bien indiqué, a bien indiqué les volts dans, dans son cadran. Et on voit qu'on a bien un résultat du, euh, de la lecture de la tension aux bornes de notre lampe. Donc, à chaque fois qu'on va demander une tension aux bornes de, par exemple, la pile, aux bornes de la lampe, eh bien, à chaque fois, il va falloir faire attention à bien brancher de part et d'autre de l'élément que l'on demande la mesure. Et on va faire attention aussi okay, quel sens est branché notre élément. Qu'est-ce qui se passe si on inverse les polarités Donc si on inverse nos câbles, donc par exemple là on a pris notre câble du côté négatif et on l'a branché par inadvertance sur la borne où on aurait eu le positif, puis le positif on l'a branché au COM, normalement c'est vraiment l'inverse, on a le négatif qui va sur le COM et le positif qui va sur les autres bornes. Même les écritures en fait sur sur les voltmètres nous indiquent la couleur du câble que l'on doit utiliser. Euh, puis aussi la borne où l'on doit euh, brancher nos câbles. Puisque par convention le négatif c'est le noir et le positif c'est le rouge. Donc qu'est-ce qu'il arrive et eh bien, tout simplement, on va avoir une lecture de tension négative. Donc, quand vous avez une lecture de tension négative, et eh bien, c'est sûrement que vous avez inversé vos câbles au niveau de vos bornes. Donc, quand une source d'alimentation vient créer une tension, et eh bien, on, on dit qu'on observe une tension entre deux bornes ou une différence de potentiel. Alors qu'on parle de tension ou de différence de potentiel, c'est la même chose. L'unité du système international pour la tension électrique, c'est le volt. Donc, comme ici, on va avoir le symbole de la génératrice, et d'un côté, on va avoir le câble positif, donc avec un petit plus, et le câble négatif, le câble noir, du côté de la borne négative. On va aussi euh, utiliser couramment le millivolt. Millivolt, donc le petit m avec le v. On va voir un petit peu plus tard. On va faire des exercices pour vous rafraîchir la mémoire en ce qui concerne les notations scientifiques et les notations d'ingénieurs. Et le kilovolt. Donc on utilise le millivolt et le kilovolt pour exprimer euh, des tensions électriques. Euh, la petite flèche ici, ça va être pour indiquer en fait, la valeur de la tension électrique. Donc, la flèche va aller de la borne négative vers la borne positive et on va inscrire à côté, par exemple, 24 volts, par exemple. Donc, je vais juste effacer ici mes indications. Et on va utiliser aussi le symbole U. Donc, le U, ça correspond à la tension. Donc, le symbole U est égal à tension. Donc, c'est le symbole de la variable de la tension. En ce qui concerne la résistance, la résistance, c'est les charges électriques qui vont créer de la résistance dans le passage des électrons afin que celle-ci puisse fonctionner. Donc, on va regarder un petit peu différentes applications qui utilisent la résistance. La résistance, elle, elle va se mesurer en ohm. L'unité internationale du système international, eh bien, c'est un petit oméga, comme ceci. Donc, pour pouvoir mesurer une euh, résistance, on va utiliser le symbole ohm. Le symbole de la résistance, donc, soit un carré, donc ça, c'est plutôt en Europe, et ici, ce serait plutôt en Amérique, Nord-Amérique. Alors des exemples de charges électriques qui vont créer de la résistance pour transformer cette énergie-là en travail, Et vous avez des énergies mécaniques comme les moteurs, les vibrateurs, les pompes, de l'énergie thermique comme des chaufferettes, des lampes, des fours, okay les ronds que vous avez sur votre gazinière, c'est une résistance thermique et de l'énergie chimique, par exemple, donc dans des bains à galvanoplastie ou des bacs à électrolyse. Le courant, lui, il va conserver toujours le même sens. Okay, donc, ça va être ce qu'on appelle un courant continu. On va voir qu'il existe plus tard des courants alternatifs, mais pour l'instant, on va se concentrer sur le courant continu. Donc, c'est un courant qui va rester toujours dans le même sens. Le sens des électrons vont toujours être dans un seul et unique sens. Le courant se mesure en ampères, l'unité du symbole du euh, système international pardon, est un petit a, et le symbole pour l'indiquer sur le circuit, eh bien ça va être une petite flèche qu'on va indiquer sur notre circuit et un i. Donc on va parler des, euh, du courant, on va indiquer un petit i. Donc, le i correspond au courant. Comment mesurer du courant Donc, on va utiliser un ampère-mètre. Donc, l'ampère-mètre se trouve à l'intérieur du multimètre. Et comme sur l'image sur la gauche, et eh bien, ce multimètre-là, il va pouvoir mesurer des petits courants de 2 ampères et moins. Et pour les 2 ampères et moins, on va utiliser cette petite borne-là. Okay, on voit milli, milliampères en fait, sur, euh, qui est indiqué sur notre borne et on a la graduation ici en fonction de la grandeur de la mesure qu'on va euh, faire sur notre circuit. Et si on veut euh, avoir un courant moyen, donc un courant de 10 A maximal, eh bien, il va falloir changer de borne ici quand on va vouloir brancher notre fil. C'est juste parce que à l'intérieur on a un fusible qui va venir protéger euh, les éléments du multimètre et avec euh, un courant moyen de euh, 10 ampères eh bien il faut des protections un peu plus euh, importantes dans notre multimètre. Donc c'est pour ça qu'il va falloir changer euh, de borne. Euh, ensuite, comment se branche un ampèremètre. Alors contrairement au voltmètre où on va aller de part et d'autre de l'élément pour faire notre mesure, ici pour notre ampèremètre, on va se mettre à l'intérieur du circuit. Donc on va débrancher notre circuit et on va le, euh, le brancher finalement à l'intérieur pour que les électrons puissent aller à l'intérieur de notre ampèremètre. Donc c'est comme ça que notre ampèremètre va regarder la vitesse des électrons, la vitesse du passage des électrons, le débit de l'eau qui passe à l'intérieur euh, pour pouvoir faire notre mesure de courant. Donc toujours une encore une fois, la borne positive okay, va être reliée à la borne positive ici de notre multimètre. Et la borne qui est du côté négatif, eh bien, va être reliée du côté négatif de notre ampèremètre. On va utiliser une petite, un petit dessin un peu plus réaliste. Donc, euh, ici, vous avez votre multimètre. Donc, le multimètre, on voit qu'il peut mesurer la tension, les ampères, euh, la résistance et la tension en alternatif. Donc, nous, un peu plus tôt, on avait mesuré la tension ici comme ceci. Mais maintenant, on va vouloir mesurer des ampères. Donc là, le sélecteur est indiqué des ampères. Okay Il est dans la partie ampères. Donc... Encore une fois, la borne COM il va être reliée du côté négatif de notre circuit. Donc, si on regarde ici, eh bien, on a le COM qui est relié à cette borne-là. Et puis, on va pouvoir continuer le chemin du courant et on voit que notre courant, câble arrive du côté de la borne négative. Et si on regarde de l'autre côté de notre borne positive, notre câble rouge, si on suit le chemin, eh bien on voit que c'est relié à la borne positive. Donc on est un peu comme le voltmètre, on a le câble rouge, le COM, qui est relié au négatif et le câble rouge qui est relié au positif. Par contre, contrairement euh, au voltmètre où on se branchait de part et d'autre euh, de notre euh, euh, lampe incandescente pour avoir la tension, et eh bien là, on va avoir le ampère-mètre qui va ouvrir finalement le, euh, le circuit et va venir s'insérer dans notre circuit. Donc si on regarde le sens du courant, et eh bien le courant en sens conventionnel, eh bien il va partir du plus, il va passer par l'interrupteur, il va passer à l'intérieur de l'ampèremètre et il va ressortir du côté de la, du com et on va pouvoir continuer et aller à l'intérieur de la lampe, ressortir ici et arriver à la borne négative. Donc on voit bien que c'est un fil continu quand on branche notre ampèremètre. Okay, on ne va pas venir rajouter en parallèle de part et d'autre de la borne d'un élément. C'est vraiment une continuité dans le circuit. Pour les très gros courants, il existe des pinces ampèremétriques. Donc, au lieu de débrancher les fils à l'intérieur de votre circuit, eh bien, vous prenez directement une pince et vous l'amenez au autour de votre euh, câble que vous voulez mesurer euh, votre courant. Donc, c'est vraiment pour des très gros courants de 0 à 1000 ampères. On a vu les différents éléments qui étaient la tension, le courant, la résistance et comment les mesurer. Maintenant, on va voir comment est-ce que ces trois éléments interagissent les uns avec les autres. Donc, on va avoir une loi, la loi d'Ohm, qui est la tension est égale à la résistance fois le courant. V ou U, donc ça correspond à la tension en volts, R, résistance en Ohm, et I, qui est notre courant en ampères. Donc là, on a différentes euh, façons d'écrire notre formule. Donc si vous voulez trouver votre résistance, eh bien c'est égal à la tension sur votre courant. Si vous voulez chercher votre courant, c'est égal à la tension sur la résistance. Et si vous cherchez votre tension, eh bien la tension est égale à la résistance fois le courant. Premier exemple d'application de notre loi d'Ohm. Lorsqu'on branche un réchaud électrique à une source de tension de 120 volts, il est parcouru par un courant de 5 ampères. Trouvez la résistance de l'élément du réchaud. Donc là, qu'est-ce qu'il faut regarder en premier Eh bien, c'est nos valeurs qui se trouvent dans notre texte. Donc on a 120 volts et 5 ampères. Souviens que U est égal à R fois I. Donc là, U correspond à notre tension et 5 ampères correspond à notre courant. Donc on va rechercher la résistance. Donc là, R est égal à U sur I. Donc notre tension sur notre courant. Regardez combien ça fait. Donc, tension sur notre courant, 120 sur 5 ampères est égal à 24 ohms. Prochain exemple. Une puissante lampe à incandescence ayant une résistance de 10 ohms est alimentée sous une tension de 120 volts. Quelle sera l'intensité du courant tiré par cette lampe? Donc, U est égal à R fois I. Et là, on cherche l'intensité du courant. Donc, I est égal à U sur R. Donc là, on a une tension de 120 volts divisée par 10 ohms, Ce qui nous fait 12 ampères. Dernier exemple, déterminer la chute de tension dans un fil conducteur dont la résistance est de 50 ohms sachant qu'il qu porte un courant de 300 ampères. Donc, chute de tension, différence de potentiel, tension, ça rejoint la même chose. Donc, on rejoint ici U est égal à R fois I et on demande la chute de tension. Donc, U est égal à R fois I. 50 milli, donc 50 milli est égal à 10 au sens, moins 3 fois notre 300 ampères. Ça nous donne 15 volts, puisque 50 milli, donc milli c'est 10 moins 3, donc on va décaler notre virgule 2, 3, 1, 2, 3, donc 0,05. Ohm. Dernier exemple, un fer à repasser alimenté par un réseau de distribution dont la tension est de 120 volts est parcouru par un courant de 6 ampères. Si la tension du réseau tombe à 120 volts, quelle sera la nouvelle intensité du courant Alors là, il va y avoir deux étapes dans notre résolution de problème. Donc, première étape, c'est quand on avait un 120 volts avec 6 ampères. Bon, 120 volts, 6 ampères, eh bien, on se demande là, quelle est la résistance. Bon, parce que c'est le seul euh, élément qu'on n'a pas dans notre euh, calcul. Donc, R est égal à U sur I est égal à 120 volts sur 6 ampères. Et ça, ça nous donne 20 ohms. Donc là, la résistance, elle est de 20 ohms. Une résistance dans un circuit, ça ne bouge pas, puisque la résistance du fer à repasser, elle ne va pas changer dans le temps, ça va toujours rester la même. Par contre, on peut changer la tension d'alimentation. Comme vous voyez, là, on va pouvoir changer la tension d'alimentation à 120 volts. Bon, ben là, on a changé la tension d'alimentation. Ça veut dire que l'intensité du courant, le courant, lui, il va se modifier puisque notre résistante, elle, elle est constante. Donc, vu qu'elle est constante, on va pouvoir l'utiliser dans la nouvelle étape, dans la deuxième étape de notre calcul pour notre problème. Donc là, on cherche la nouvelle intensité. Donc, la nouvelle intensité, c'est égal à la tension, sur la résistance. Donc là, la nouvelle tension est de 100 volts et la résistance, qui est toujours la même, puisque c'est une valeur constante, eh bien, ça nous donne, ici, 5 ampères. Voilà. Donc, euh, voilà comment euh, résoudre ce problème avec deux étapes. On se L'important, de cet exemple, c'est de comprendre que la résistance est une constante. Une fois que vous l'avez trouvée dans votre circuit, elle ne va pas bouger. Donc, vous pourrez l'utiliser si les tensions et les courants se modifient. On va faire quelques exercices ensemble maintenant. Donc, je vous invite à mettre cette vidéo en pause et répondre par vous-même à ces exercices. On va commencer par la correction de la question numéro 2. Pourquoi une borne présentant un manque d'électrons est-elle positive bien, si elle manque des électrons, ça veut dire qu'elle a plus de protons, et donc les protons sont une charge positive. Question numéro 4. Quelle est l'unité du système international de tension électrique Nommez une unité plus grande. La tension électrique, c'est le volt, petit v, quand on l'inscrit pour nos calculs. Une unité plus grande, par exemple, le kilovolt. Par exemple, 1 kilovolt est égal à 1000 volts. Question numéro 6. La borne d'un accumulateur qui comporte une surabondance d'électrons a-t-elle une polarité positive bien Non, s'il y a une surabondance d'électrons, ce sont les charges négatives. Donc, cette borne d'accumulateur est négative. Question numéro 7. Soit un conducteur reliant les deux bornes d'une pile. Les électrons se déplace-t-il dans le conducteur du pôle positif au pôle négatif ou vice-versa Quel est le sens conventionnel du courant dans le conducteur Alors, les électrons, les charges physiques, se déplacent de la pôle négative vers la pôle positive. Par contre, quand on a commencé à étudier l'électricité, les chercheurs ont donné un sens conventionnel du courant et le sens conventionnel du courant nous indique que le sens du courant est de la pôle positive vers la pôle négative. Question numéro 8. Quelle est l'unité du système international d'intensité du courant L'intensité du courant, ou le courant, ce sont les ampères. Petit A ou grand A, en fait, quand on inscrit euh, notre euh, mesure sur le papier. Nommer une unité plus petite. Eh bien, par exemple, le milliampère. Quel appareil utilise-t-on pour mesurer le courant C'est pour la question 9. Pour mesurer un courant, on va utiliser un ampère-mètre. Ou un ampère-mètre, il peut être à l'intérieur d'un multimètre. Prochaine question, je vous laisse mettre cette vidéo en pause pour vous pratiquer et répondre vous-même à ces questions. Pour les réponses, la question D. Les ampères et les voltmètres sont-ils raccordés de la même façon Tracer des schémas illustrant la mesure d'une intensité de courant et la mesure d'une tension. Alors, on va faire un petit circuit ici. On va y insérer un voltmètre et un ampère-mètre. Alors l'ampèremètre, lui, il va être en série dans notre circuit. Ça veut dire que les électrons vont passer à l'intérieur pour pouvoir faire la mesure. Par contre, pour le voltmètre, eh bien lui, le voltmètre va se mettre de part et d'autre de la charge que l'on veut mesurer. Hop. Et voilà donc ici, on a notre voltmètre pour la tension et ici, on a notre ampère-mètre pour le courant. Question 12. Quelle est l'unité SI du système international de la résistance C'est des ohms avec le petit signe oméga.